on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus dans la vie. Et en fait, en fait c'est une façon de dire que ben, entoure-toi bien et as de bonnes chances de devenir quelqu'un de bien. Entoure-toi de mal et il ben, y a de bonnes chances que ça se passe mal. Et si tu veux t'élever dans la vie, si tu veux évoluer, eh bien l'idéal, c'est de t'entourer de, de gens qui, qui vont t'inspirer et de gens qui ont, qui, sont, qui ont exploré les voies dans lesquelles tu veux aller et qui sont plus loin que toi. Parce que c'est ces gens-là qui vont te tirer plus loin. Parce que ces gens-là, ils connaissent tes problématiques, parce que ces gens-là, ils sont passés par là et parce que ces gens-là, ils en savent plus que toi, et ils peuvent t'aider à aller plus loin. Par contre, si tu passes ton temps à côtoyer des gens qui euh, ne sont pas du tout dans les mêmes problématiques que les tiennes, ne sont pas du tout dans les mêmes idées euh, et sont, euh, sont moins loin que toi dans le domaine dans lequel tu cherches à te développer, il y a peu de chances que ces gens-là t'aident. Évidemment, ils vont te rassurer, ils vont te dire que tu n'es pas tout seul en galère, mais beaucoup plus que ça. Mais seulement c'est pas toujours facile de côtoyer des gens inspirants et pas toujours facile de côtoyer des gens qui sont dans les mêmes problématiques que les tiennes, dans les mêmes idées, les mêmes philosophies que les tiennes et qui sont plus loin que toi. Et pourtant sur internet on en trouve tout plein, sur youtube on en trouve tout plein. Et donc je passe pas mal de temps aussi consciemment sur internet à côtoyer des gens qui euh, ont le même genre de tracasserie dans la vie que, que les miennes. Des gens qui ont le même, les mêmes préoccupations, des gens qui avancent dans la même voie que la mienne mais qui sont plus loin que là où j'en suis et qui donc du coup peuvent m'apporter leur témoignage et euh, me motiver, m'aider à trouver la bonne voie. Donc, passer du temps sur YouTube, oui, à condition que ça serve à votre épanouissement. Et pas juste pour y perdre du temps. Je ne veux pas dire par là que regarder des vidéos de chat, ce n'est pas sympa et ça ne peut pas faire du bien à un moment donné, mais... Évitons de nous noyer là-dedans parce qu'on sait que YouTube, comme tous les autres réseaux sociaux et autres, bah c'est des choses dans lesquelles on peut facilement passer des heures et des heures et à la fin, au soir, on va se coucher en se disant « mais purée, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée ?»« Ah ouais, j'ai passé tout mon temps sur YouTube et on s'en veut, on se sent pas bien et ça, c'est pas constructif. » C'est pas pour autant que YouTube est mauvais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, faites-le savoir likez, laissez-moi un petit commentaire pour savoir comment est-ce que vous vous utilisez youtube et on pourra partager à ce niveau là et puis si vous avez aimé cette vidéo si vous aimez ma façon d'aborder ces sujet là alors n'hésitez pas à appuyer sur la petite icône qui est là, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour euh, recevoir toutes les nouvelles vidéos quand elles vont sortir et puis euh, n'oubliez pas que si vous êtes dans un moment de votre vie où vous ne vous sentez pas trop bien et vous pensez que vous traversez une grosse crise de remise en question, vous êtes libre de télécharger mon livre je réussis à Ma crise existentielle, il est disponible gratuitement en téléchargement sur mon blog. Je vous mets le lien dans la description. D'ici là, je vous dis au revoir et n'oubliez pas que le bonheur est dans l'action.